Il y a eu un feeling, il y a eu un truc, hop, on se rencontre. Let's go, c'est gagné Un engagement, hein, de t'inscrire. Ouais. Tu remplis, tu mets tes hobbies, tes attentes, ce que tu aimes faire, tes activités préférées, etc. Un minimum de sérieux. Moi, je sais ce que je veux, c'est concret. Si je suis là, c'est pour ça. Bien remplir ouais. le profil, etc. C'est gage que on a vraiment envie de rencontrer l'amour. Pour rencontrer, faut bien se dire que c'est le meilleur moyen de rencontrer. Aujourd'hui, c'est quand même l'appli. Il n'y a pas de formule magique. Bah, le but du premier message, c'est pas de se mettre en valeur, c'est de s'intéresser à l'autre, de montrer ce qui a créé l'envie d'écrire. Je crois qu'il faut être naturel, il ne faut pas jouer un rôle, il faut s'écouter. Ah, c'est bah, un bah, vrai bon conseil. Il y a eu un feeling, il y a eu un truc. Hop, on se rencontre. Let's go, c'est gagné. L Ouverture, ça fort, veut dire qu'on s'ouvre à tous les modes de rencontre. Merci en tout cas d'être venu avec nous. C'est ravie d'être là. Moi, ça m'a fait plaisir parler d'amour. Il n'y a pas de plus beau sujet. J'espère que vous avez passé un bon moment.